Écoutez-moi les petits fricons j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir un deck absolument merveilleux. C'est tout simplement mon coup de cœur du moment. C'est également le deck du moment. Même si le deck n'est pas du tout connu, j'ai cherché, j'ai cherché. Ça fait plusieurs jours que je cherche la liste. Euh, moi, j'ai croisé un joueur qui s'appelle... Euh, de Old Doctor Mid, Old Mid Doctor, un truc comme ça il était top 6 légende sur le serveur asiatique, euh, il jouait une liste à peu près comme ça et euh, j'ai eu un coup de cœur parce que tout simplement moi je jouais Voleur Miracle, il m'a écrasé et j'ai eu d'autres euh, adversaires qui jouaient à peu près des listes euh, à peu près ressemblantes euh, c'est une liste qui est géniale parce qu'elle est polyvalente alors certes elle va battre Voleur Miracle et euh, contre Illidan, ça peut être un peu compliqué, quoique j'en suis même pas sûr même pas certain, par contre il y a plein d'autres Matchup qui sont vraiment hyper bons. Euh, alors, c'est un deck mort-vivant, c'est un deck prêtre, mais on a vraiment ce côté un peu agressif finalement du prêtre qui est génial. Alors, on joue pas un prêtre agro, on joue vraiment un deck prêtre mid-range avec des AoE qui sont vraiment teckés. On a la place nette, on a la bombe de lumière, on a le tourbillon océanique qui est bien pour les Astalor et on a plein de râles d'agonie, plein de value. On a les œufs infect qui sont plutôt cool avec la cathédrale, les cauchemars, j'adore. La pioche. On a Win qui va permettre de, de détruire les créatures camouflées euh, qui sont grosses, voire même n'importe quelle créature pour le coup. Une belle curve. Les alliés immortels qui sont très intéressants. Alors ça, c'est une liste avec Renatal pour le coup. Euh, donc voilà, j'ai cherché cette liste sur Internet. Alors, il y a plusieurs versions euh, différentes. Celle-là, je la trouve euh, vraiment extrêmement extrêmement puissante. Vous allez voir, le winrate est bon. Enfin, excellent même. Et euh, le deck est très technique. Il y a plein plein de façons de gagner. Et accessoirement, il y a, voilà, a, a d'autres cartes que vous pouvez mettre. Euh, euh, J'ai vu certains joueurs qui mettaient par exemple ce truc à deux euh, qui est un peu bizarre mais je l'ai vu dans certaines versions, le caporal incorporel et j'ai vu également des joueurs qui mettaient pour 4 mana la petite de 4 euh, le Mandos. Donc voilà, ça c'est des cartes qu'on peut rajouter euh, dans le deck, après voilà vous enlevez ce que vous n'aimez pas tout simplement mais moi je, je trouve que cette version là, alors il y a du surtout le Grand Sectateur qui est génial, bref cette liste est trop trop cool c est, c est, je n'aime pas prêtre mais j'avoue que c'est vraiment mon coup de cœur de la méta euh, parce que c'est frais, parce que c'est différent des autres prêtres et parce que ça utilise énormément les nouvelles cartes et ça c'est vraiment cool ça fait du bien et ça donne de l'espoir pour le coup d'avoir un deck comme ça qui utilise énormément de, de, de, de, de synergie de la, de la dernière extension bref merci à tous j'espère que cette vidéo enfin merci de me suivre j'espère que cette vidéo va vous plaire je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage et c'est parti contre un voleur un vrai voleur donc euh, c'est un peu particulier alors j'imagine que c'est évidemment pas voleur miracle voleur miracle a trop besoin de ses, euh, ses gnolls euh, finalement avec le Cliff, avec le cimetière pour les scénographes également ça pourrait être une version voleur bingo Voleur Bingo qui ne jouerait pas Gnoll, ça peut exister. Euh, là, je, comme ça, je penserais à Voleur Draka, euh, Voleur Draka qui ne joue pas Gnoll. Euh, bon, ça ressemble à Voleur Miracle, mais il y a du Draca en plus. Ok, donc c'est un Voleur plutôt Bingo a priori. Mais en même temps, voilà, j'allais vous dire que Voleur Draca, c'est un deck qu'on voit quelquefois Alors, il n'y a pas énormément de différence, même si dans le plan de jeu, on va aborder ça différemment. Voleur Miracle et Voleur Draka. Euh, voilà, faut être un poil plus agressif contre Voleur Draca que contre Voleur Miracle. Et après, ça dépend des matchups, évidemment. Qu'est-ce qui nous fait là Il nous joue Régis Régis T1. Euh, Régis T1. Dans la catégorie Régis, est un con. <rire> Aujourd'hui, Régis arrive tour 1. Bon, bah on va jouer Oof tout simplement. Et donc oui, Draca, c'est plutôt un deck qui est joué en top... Euh... J'ai même pas envie de dire top 100. J'ai presque envie de dire top 20, top 30. Vous voyez, c'est un deck un petit peu de counter qui va avoir un bon win contre Voleur Miracle. Pas forcément bien contre d'autres match-ups, mais bon bref, en tout cas c'est pas ça, c'est a priori plutôt un voleur bingo, avec patrouille de reconnaissance, euh, et puis on passe tranquillou, est-ce qu'on pièce un cauchemar tout ça ah, J'aime bien l'idée quand même, hein, parce qu'il y a quand même une curve ici, le petit cauchemar tout le vizir, ça permet de proc aussi la place nette, ce qui est plutôt pas mal. Euh, alors, le match-up il est pas forcément évident parce que il va générer beaucoup de value. Nous on en génère aussi, mais il va générer beaucoup de value. Alors après, il y a le répandeur de peste qui est pour le coup très intéressant dans le match parce que ça peut pourrir des grosses cartes. La Tess par exemple, qui est une carte très chiante. Mais euh, ouais, match-up euh, intéressant, technique. De toute façon, c'est toujours cool que. De jouer voleur bingo ou de jouer contre voleur bingo. Parce que voleur bingo c'est un deck qui nous laisse un petit peu respirer. C'est pas comme voleur miracle, très oppressant. Même si c'est plus fragile, voleur miracle. Euh, tu joues contre voleur miracle, tu fais un petit mot de ruine. Si le gars il a fait n'importe quoi et il a tout balancé ses ressources, bon, en général il a du mal à revenir. Par contre il y a une frappe fantomatique, il n'y en a pas normalement, si je dis pas de bêtises. Euh, on pourrait faire faux soyages, mais je pense qu'on va plutôt faire vizir ici. Euh... Armée des morts Armée des morts c'est pas si mal hein. Armée des morts c'est pas si mal hein. Ça c'est bizarre Donnaroo c'est toujours une bonne carte Mais en vrai l'armée des morts est plutôt intéressante dans un match-up comme ça Ah c'est pas mal hein. Cette 3-3 elle est un peu relou Dommage que ça aille sur le place net D'ailleurs c'est Invoque quand vous la jouez, donc au moment où on la joue, est-ce que le 3-3, c'est la question, est-ce que le 3-3 arrive avant ou pas Oh non, c'est gourmand ça. Euh, bah écoutez, je vais faire répandeur et je vais bourriner comme un bœuf. Boum boum. Donc ouais, est-ce que le 3-3 arrive avant la place nette euh, Quand vous la jouez, je la joue. Est-ce que la jouer ça arrive Vous voyez, est-ce qu'il y a des couches quand même dans, dans Hearthstone, même si elles sont invisibles est-ce que la jouer, c'est... Je la joue. J'active les, les, les, les effets, euh, finalement, basés sur l'état, en somme. Et ensuite, je fais l'effet de la carte. Ah, je pense que sur Hearthstone, ça devrait d'abord faire l'effet. Et ensuite, la 3-3, j'imagine. Connaissant en poil le jeu. Mais après, il y a toujours des choses qui sont surprenantes, parfois. voire incohérentes. Bon, ça, c'est pas mal. hein. Euh, ça, c'est mort. Et ça, c'est mort. Écoutez, c'est plutôt cool ici. Plutôt agressif. Ouais j'aime bien, hein. j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Des 4-4, des 2-4, des 3-3 euh, C'est extrêmement fort le, le grand, grand sectateur Bass là il est, il est vraiment incroyable en vrai ici hein. Bon Alors il fait de la magie La magie normalement ça nous fait pas peur euh, Ce qui nous fait peur c'est des decks un petit peu Enfin euh, ça dépend quelle magie La magie druidique euh, c'est compliqué la magie druidique est compliquée, mais la magie basée sur de la stat on board, bah normalement c'est vraiment censé être notre meilleur match-up. Parce que, à la base, on est on est là pour battre Voleur Miracle. Et après, tout ce qui est des dérivés de Voleur Miracle, tout ce qui peut ressembler un peu au Voleur Miracle, on va être bien. que Je trade d'abord. En fait, j'ai silence dans le deck. Je pense que je vais d'abord piocher. J'ai les, euh, les éclairs des Naru. Ils sont plutôt cool. En vrai, on peut aller full face. Hein. On peut faire répandeur. œuf full face. Alors c'est assez euh, étrange, mais en même temps... C'est souvent un gameplay du deck, et c'est ça que j'aime bien dans ce deck, c'est qu'il est vraiment agressif. Est... Les games ne pioncent pas. Il euh, y a des match où on va vraiment jouer un peu plus contrôle, mais de base, c'est un deck qui a comme principe le principe easternien absolu, c'est-à-dire la prise de board. C'est ce qui fait gagner. C'est-à-dire le board est la meilleure façon de se défendre. Alors, vous allez me dire, bon, ça c'est évident, c'est un peu Captain Obvious ce que tu dis. Pas dans tous les jeux. Hearthstone euh, est pour moi, de connaissance, le seul jeu de cartes où le board a autant d'importance. Euh, ok qui On va faire ça, hein. Ah ça a chopé mon, mon petit loup. Bah, C'est pas très grave. Écoutez. On a deux petites 3-3. Euh, des petites volailles. On a des petites volailles euh, infectes. <rire> on a encore le mot de l'ombre ruine. Et puis euh, et puis voilà on a quand même des bonnes cartes de value. Invincible pas, ça fait pas trop peur ça. Il a pas de taunt. Hein. Oh le deuxième. Bon. Bah, on a un mot de l'ombre hein, au pire. Par contre ça donne taunt ça ouais. C'est un peu chiant. Zirel, Zirel est intéressante. Zirel, Into de l'Ombre. Ça ramène. Ça ramène. Est-ce qu'ils se boostent entre eux ha Ou alors je fais Mode l'Ombre d'abord. Ça booste lui. de l'Ombre. Ça booste lui. Ça, ça meurt. Ça revient petit. Ça, ça meurt pas. C'est ça. Hein. C'est ça. Je hein. suis pas sûr qu'ils se boostent entre eux. Et là, je fais juste ça. Ah, c'est un peu cher. C'est un peu cher, mais en même temps, c'est des cartes qui sont tellement fortes. Je sais pas ça me choque pas Et on a repris le board Et euh, on a un Renatal qui va mettre une 3-3 On grignote Bon c'est un peu Bah Quoique est-ce que c'est -ce est si cher que ça Franchement a... c'est quand même un gros tour qu'il nous a proposé Et puis là on commence à l'épuiser hein. Il a plus grand chose Alors il a les euh... Il a évidemment les euh... Euh... Les gun Ouais il fait tard Et les 5-4 Non oh, des invincibles Ok. Ouais, ah, Ça peut être un peu chiant ça ça peut être un peu chiant. Heureusement qu'on a le silence. Il va arriver un jour, j'espère. Astalwego. Pour le tête, non En vrai. Je crois que je vais plutôt faire Renatal. Ou alors je fais Astalor. Je pense qu'il faut ça et ça. En vrai, on n'est pas si bien, on peut perdre. Parce que, évidemment, on a des cartes d'incroyables comme Bombe de Lumière, Tourbillon Océanique, -An Xirella la dévote. Euh... Mais là, j'avoue qu'on manque un peu de, de ressources, vous voyez. Bon, après, on est bien en PV, il va pas encore nous agresser. Ça, c'est des choses qu'on peut quand même gérer. Enfin, ça reste de la stat. Donc, ça reste gérable. Ouais, ouais, il y a tout qui va là-dedans. Hein. Ça peut être complexe. Après, on a des draws incroyables. Écla des narou c'est win. Ouais, on a beaucoup de cartes win. On a quand même beaucoup de cartes win Faut juste faire gaffe qu'il nous bute pas mais bon ça devrait le faire Et là voilà, ça c'est win Je pense hein. La question c'est est-ce qu'on trade ça Je pense pas hein. je pense que je vais full fish Boum boum boum Le petit heal et puis franchement il est à 2, à ce alors euh, déjà il faut qu'il rase le board, ça va le blesser. Bon c'était une bonne draw, euh, on n'en avait, avait pas beaucoup des mauvaises, alors évidemment il y avait tout ce qui, est prière, tout ce qui était pardon, prière du désespoir, Allié immortel, c'était pas fou dans ce spot, euh, Xirella, ça faisait win, Bombe de lumière ça devait faire win, Tourbillon Océanique ça faisait win, Planète ça pouvait faire win, Guide Spectral c'était incroyable, Moblon Mourin c'était incroyable, soyage c'était incroyable, Vizir ça avançait dans le pack, ça c'était pas fou, ça ça s'avançait dans le pack. Il y a des choses, maîtresse, des mélanges évidemment c'était pas fou, lumière c'était pas si fou. Après on pouvait quand même trade, faire des trucs. C'était chaud, on n'est pas censé jouer contre ça. Et j'aurais même tendance à dire que ce matchup là il est censé être pas si bon que ça en fait, parce que parce que c'est un deck value. Nous on n'aime pas spécialement jouer contre les values, les ultra values comme ça, même si on en a aussi. Mais on a quand même une version qui est un petit peu plus agressive, on n'a pas une version Svetlana par exemple. Il va juste générer, générer des, des, des, des boards enfin pas des bords infinis, mais plus de la value infinie. Là on a quelque chose d'un petit peu plus vif, un peu plus bim, un peu plus peps. Mais d'un autre côté, un peu plus, plebs, un peu plus peps, pardon. Euh, donc euh, forcément un petit peu moins de, de ressources de late game. Ok. Ça c'est super fort. Bon le mulligan j'en ai pas parlé mais c'est assez évident hein, je pense, on va, euh, on va chercher la courbe de mana tout simplement, on va chercher tout ce qui, euh, tout ce qui peut un petit peu se Donc euh, T2, T3, T4 etc, c'est assez simple, vous jouez comme un deck midrange voilà, vous gardez pas les sorts en main et de toute façon vous avez tellement de sorts, et puis l'idée c'est... Guide Spectral est peut-être une carte qu'on peut garder, même si c'est 5, un... ça dépend des... des setups. Mais si vous avez déjà un T2, un T3, vous pouvez garder guide par exemple. Donc en face fait, c'est un chasseur, euh, chasseur... Euh... Comment il s'appelle ce chasseur euh, Bon 35, ça peut aider déjà. Euh, chasseur Crash Foudre, alors chasseur Crash Foudre euh, c'est un peu problématique, c'est pas forcément un bon matchup. C'est quoi ça C'est rigolo. Répandeur de peste, c'est une carte incroyable hein, contre, crasheur, euh, contre Crash Food. Mais ouais le match-up peut être un peu complexe parce que... Bon déjà il est mieux que si on joue n'importe quel autre prêtre. Parce que lui il met quand même beaucoup beaucoup de dégâts avec son bran. Et donc en fait ce qui va nous faire perdre c'est vraiment le côté combo. Mais nous vu qu'on agresse et qu'on met du board ça peut lui poser problème. Vous voyez on est... On arrive quand même à s'équilibrer alors le deck vraiment il est bien conçu. Hein. Il est fait pour battre voleur miracle, un peu fait contre Illidan. Mais après dès qu'on va commencer à descendre... Du tier 1 au tiers 2, c'est quoi le top Le meilleur tiers 2 Bah, c'est euh, Chasseur Crashwood, qui est peut-être le troisième meilleur deck du jeu. Je vais juste jouer Vizir comme ça, je pense. Ça, c'est pas un mort-vivant. Hein. Ouais, je vais juste Vizir comme ça. Et mais il marche. Il était pas euh, brillant. Ah bah oui, il marche. My bad, my bad. Euh, j'ai fait n'importe quoi. Euh, bon, ça aurait changé. Hein. Donne plus de plus de 3 un serviteur allié. Vous seul pouvez le cibler avec des sorts et des pouvoirs héroïques. Ah c'est strong. Hein. Ah non En fait, j'ai tellement l'habitude. Mais oui, ça découvre, mais ça juste, ça fait pas l'effet. En fait, j'ai tellement l'habitude, c'est incroyable. J'ai tellement l'habitude que ça... Le moins 2, que dans ma tête j'avais oublié que ça faisait découvrir quand même un sort. C'est incroyable! <rire> c'est quand même incroyable en vrai. Euh, bon, bon, bon, on agresse petit à petit. Un peu chiant, le, le Tavish, c'est une carte qui va nous poser problème quand même. Ça, c'est plutôt fort en vrai. Plus 2, plus 3. Ça va mettre des tartines. qui va sûrement prendre la pyro. Le, le piège explos plutôt. Et euh, peut-être un contre, un remontoir. Trade ici. parce ce que c'est? Très bien, très bien. Ok, ok. On commence par des dans rouge, j'imagine. voir si c'est un contre. Je pense qu'il y a le piège, et il est possible qu'il y ait le la roquette, mais je pense que c'est pas si grave, si. On va voir. Hein. Il y a la roquette, donc on va prendre un peu de burst, mais on s'en fout. On va faire une deuxième maîtresse. Et, il peut pas nous tuer maintenant. Et en vrai, il euh, y a quand même pas mal de dégâts. Il hein. y a quand même pas mal de dégâts, au pire on tue nos créatures. Bon, c'est un peu con, mais pas si con que ça en vrai parce que ça tuerait aussi notre répandeur et notre répandeur va lui, va lui, va lui percuter sa main mais là en vrai euh, ouais on est pas si mal bon, l'avantage c'est que l'étal on le voit facilement c'est pas comme un bec euh, on va dire euh, chasseur quête qui peut être un peu vicieux il peut vraiment bam, bam, bam, avoir vraiment une main incroyable là on sait ce qui va nous arriver quoi il va crash crash et il va faire nuée j'imagine nuée dévorante intéressant Va falloir gagner des points de vie. Ok. Euh, va falloir gagner des points de vie. Il peut y avoir un Bran. On a 6, 7, 8, 9, 10. On a jamais l'étal. On commence par piocher j'imagine. des Nauru est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal aussi. En vrai, on est suffisamment bien. Je pense que je vais juste guide. Quoique. Euh, on va faire Vizir. Elec. Elec, c'est pas mal. Après, Illumination, c'est cool aussi. Elec, c'est quand même assez agressif. Là, on va juste trade ce est. Boum, boum, boum. Ouais, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, euh, Bran machin ça fait que 12 On est encore bien, on, on tue en deux tours, c'est notre but ce alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, honnêtement Parce que c'est une carte qui est très lente Hasta, Bon, ça c'est un peu chiant Faut compter Faut compter euh, 19, donc ça fait 7 et 7, 14 avec Bran. Donc c'est bon. Honnêtement, je pense que je vais faire un play comme ça, juste. Hein. Je vais garder ma 2-2 pour setup en 2. Hein. Ah non, ça fait 8, 8 et 8, 16, mais c'est bon. je fais ça. Ça. Ça. J'ai l'étal en 2. 21, je suis pas sûr que. 21, ça fait 8 et 8, 16, il a pas de réduction de carte avec la 4-3, donc il peut pas faire double crash foot dans le spot, il a pas la pièce, sachant que j'ai pu peut-être choper son bran avec mon répandeur de peste, c'est possible aussi, ou là 1-3 qui va chercher un autre crash foudre, il a peut-être qu'une seule crash foudre. même s'il en a deux, il a pas l'étal, ça ne fait pas grand chose ici, donc c'est très bien, ouais, gg. Bon, C'était pas évident, hein, vous voyez, mais encore une fois, là, le côté prêtre agressif, le côté undead, j'adore ce deck. Honnêtement, j'ai un coup de cœur pour. J'aime vraiment pas la classe prêtre, quoique, euh, à force, euh, je vais finir par l'aimer, parce qu'il euh, y a toujours un prêtre qui me plaît dans chaque extension. La, les méta précédentes, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les voleurs. Euh, pardon, pas les voleurs. <rire> le lapsus Pour le prêtre euh, sanglier. Et là, j'adore cette version. Version agressive, comme ça, on fait beaucoup de value avec nos créatures. C'est. Génial à jouer et ça gagne vite. Vous voyez des matchs comme ça où on pourrait se dire Ah oh non, je joue un deck contrôle, j'ai perdu d'avance. Ben, en fait, ce deck là il a ce que le guerrier n'a pas. Ce que le Enfin, j'allais dire ce que le. Oui, ce que le DK rune sans n'a pas. C'est à dire Je suis un deck contrôle, j'ai des gros AoE, j'ai du heal et en même temps, je peux, peux être vif. Vif et agressif. On garde l'Astalor, je pense pas. C'est pas mal quand même. Non, je pense pas. Et finalement, c'est le seul deck contrôle qui a ça. Et après, il y a plein de versions. Et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment plein, plein de versions différentes. On peut faire des petits changements de, de trucs. Enfin, voilà. Après, on joue 40 cartes. Donc, euh, on a vraiment la possibilité de s'éclater. Et l'ossature, globalement, c'est ça hein, c'est de mettre un maximum de, de, de morts vivants, de bons morts vivants. Mais ouais, il est trop cool ce deck. Voilà, on a une main un petit peu lente, voire absolument horrible. Le match -up est. Le, le match-up va être chiant avec une main comme ça. Parce qu'il faut l'agresser, donc si on l'agresse pas. Frog. Ah, Trog c'est peut-être pas, pas si mal. On va faire ça à ET3. Enfin, c'est pas que c'est pas si mal, mais si c'est. Non, j'allais dire c'est peut-être une version aggro, mais je pense pas quand même. Euh, soin rapide me paraît pas mal. La 2-6 c'est plutôt cool. La question c'est. Est-ce qu'on va avoir une créature on-board Qui va aller chercher ça Point Xirel, ça marche bien. En fait, ça dépend. Est-ce qu'il va aller chercher ma 2-4 Il est T3. Je pense qu'il ne peut pas aller chercher ça. Honnêtement, je pense que je vais, faire je vais prendre l'infusion ici. Et pour moi, il y a des chances qu'il fasse genre juste un... Ouais, j'allais dire braconnière où j'attaque, je rééquipe une arme. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il pouvait très... Alors, braconnière, c'est parce qu'il a top decké. Sinon, je pense c'est au-dessus de cherche 100 mais il, il pouvait juste attaquer et refaire une arme. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a le trade into euh, la 2-6. Donc, j'aime vraiment bien l'idée. C'est pas le play du siècle, mais ça nous permet d'avoir sur le board vraiment une grosse créature sur lequel sticker, sur lequel on va essayer de faire des choses, mettre un peu de pression, gérer son board. Voilà. Donc... Euh... Ça c'est un play important, alors ça veut pas dire qu'on va gagner, notre sortie elle est quand même vraiment bancale. On a tous nos grosses AOE, on aurait une, on aurait une belle main contre, contre Voleur Miracle. Mais pas là. Ça c'est très fort contre Astalor euh, Voleur Miracle, euh, ou Voleur euh, euh, Bingo. Euh, quand il fait son premier Astalor, s'il en a d'autres en main, qu'il a remonté avec Shadow Step, et ben bim on lui enlève. Bon ça peut être pas assez mal sur un crash food, s'il fait un crash food sur le board qui reste, ce sera assez bizarre mais pourquoi pas. Je pense qu'on va juste guide. Hein. Après ça c'est trop horrible. En fait c'est juste ça. Je enfin, crois qu'on va juste faire ça, tuer la 3-4, comme ça au prochain tour on pourra Développer le guide Bon L'avantage c'est qu'il a pas d'arme. Ça c'est quand même un en renfort Il a que 2 de stack Donc c'est très très cool S'il fait une sortie on va dire un peu aggro S'il essaye de nous battre à l'aggro Il gagnera pas on est prêtres. S'il essaye de nous battre à la combo Là peut-être Ouais super Bon ça veut dire qu'il a hydrolodon en main Je pense qu'il a pris hydrolodon Donc c'est plutôt cool pour nous On a une belle façon de le gérer Je pense qu'on va développer quand même le guide Je pense qu'on va quand même développer le guide. Bon là il va drôle le avoir plein de créa et on va euh, tout simplement faire la bombe de lumière là-dessus. Quoi qu'on pourra faire Placenet aussi si on veut. Placenet, ça nous permet de rentrer le, le heal. Ouais, bon c'est assez évident ce qu'il fait. Hein. C'est assez évident. Mais c'est bien, c'est pas des armes. Ça fait jamais gagner des cartes comme ça contre nous. Hasta luego. Euh... Ok, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Euh, on s'est fait une belle main, on n'est pas trop mal en PV. Prochain tour on va pouvoir faire allier. Euh, on a quoi On a lui en réincarnation. On a qu'un. Peut-être un, peut un c'est un peu ledge. Après on, on risque d'en avoir qu'un partout. Bon peut-être on peut commencer par donner Naharu. On prend l'info. On en a deux. Je vais quand même donner Naharu pour commencer. Cathédrale. Euh, faut compter. 5, 6, 7. Ok. Donc on va le faire. On va faire allier. On commence par ça. Ah. Alors, je pense qu'on va plutôt faire euh, L'amulette Ça Et ça Ça me paraît pas trop mal Ça ça fait vraiment pas peur Il a vraiment pas du tout un setup de, de l'étal Avec ses crash crashout qui font, qui font que 2 euh, Et puis prochain temps On va quand même essayer de développer l'astalor Pour euh, bah, lui mettre un énorme astalor à 18 À un moment, à 16 mais ouais c'est des boards qui sont un peu chiants. Ça revient, ça grignote. Faut pas essayer d'optimiser au maximum les cartes. On a genre un million de cartes de plus que lui en main. Donc euh, là il faut essayer juste de faire quelques petites values. On va overdraw avec ça peut-être. Un crash foudre, eh bien. Pas mal ça. J'en ai un maintenant. <rire> Je mets un dégât. La nuée, ok. Donc il nous fait overdraw, mais franchement on s'en moque. On s'en moque totalement. D'ailleurs, on va sûrement faire Crash Foot dans la 4-1. Oh waouh! Il est vraiment hardcore. C'est bizarre d'autant setup son bélier. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Juste pour remonter des créas? Bah, en vrai, on voit juste ça. On va faire ça. Bah, 3-2, ça va chercher ses créas. 5-5 euh, aussi. On n'est pas trop mal. On a l'Astalor. On... Vraiment, on n'a pas du tout peur d'un de... létal. Avec ses tout petits crash-foudre. Cette game-là, on est vraiment censé jamais la perdre, je pense. Après, faut quand même faire gaffe. Mais pour faire gaffe, il faudrait peut-être jouer répandeur de peste assez rapidement. On verra. Après, on peut prendre le board. Hein. Alors, on, en vrai, un Astalor ici, euh, c'est toujours gourmand. Hein, ça tue en deux. Hein. Je pense pas que lui, il ait l'étal en deux. C'est même impossible, je dirais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, ça, il. Histoire d'être vraiment, vraiment ultra, ultra safe. Enfin, vous voyez, enfin, je dis, tu vois. Je <rire> suis familier avec vous. Euh, vous voyez, là, ici, on. L'a forcément gagné, c'est trop complexe. Bon, notre sortie, était pas top, mais la sienne était vraiment pas bonne. En fait, il a pas eu d'armes, tout simplement. Euh, je pense qu'il a fait les mauvais match avec cette hydrolodon. Hydrolodon, c'est une carte qui est très très sexy dans certains match-up. Et c'est pas parce qu'elle vous fait gagner certains match-up qu'elle est bonne, quoi. Donc là, il va concede, c'est plutôt intéressant. Parce qu'on va faire tourbillon océanique et ça va... Ça va enlever le crash-foudre et là, c'est fini. Bon, c'était déjà fini avant, mais... Là, je vais enlever tous ces crash foudres, Voilà. C'est vraiment une bonne carte, ça, le tourbillon. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, ça gagne. Hein. Ça gagne. C'est pas trop lent. Alors, c'est pas méga rapide, mais dans l'ensemble, ça va. Vous voyez, là, en moins de 30 minutes, on a fait 3, 3 victoires, je crois. Donc, euh, on n'est pas sur un prêtre où l'adversaire va tout le temps Tout le temps. rester. Après, les decks combo, en général, soit ça gagne, soit ça perd, et ça reste pas dans la game, quoi. C'est pas comme des decks mid ou des paladins qui peuvent vraiment s'accrocher, s'accrocher. Et eh B. C'est bah, un bon deck, chasseur, hein. C'est pas très cher comme deck. C'est très fort, c'est un joli win rate, c'est polyvalent. Est, euh... D'ailleurs, est-ce qu'on garderait pendeur Ah, c'est tentant quand même. C'est un poil lent. Écoutez, je vais le garder parce que c'est chasseur. Je pense que contre Voleur je le garde pas, contre euh, Illidan évidemment, contre Paladin je le garde pas non plus. Bon, en fait je, je, je crois que je le garde que contre Chasseur pour le coup. Ça c'est assez cool avec le petit, euh, la petite cathédrale et puis accessoirement avec des sorts parfois générés aléatoirement. Pièce Braconnière, donc ça veut dire qu'il euh, a une autre Braconnière derrière ou une 2. Arme à deux. L'Arme à deux il aurait peut-être tapé tout de suite quoique pas forcément. Donc euh, ouais, il a une autre braconnière, Bon, oh non a... ouais, c'est ça l'arme, l'arme à deux, euh, ouais ça a du sens hein. faire braconnière into arme à deux donc il a une très belle sortie, il va pouvoir stacker pas mal, Après, on a un trade c'est plutôt cool, je pense qu'on va quand même faire cauchemar, trade. C'est juste qu'on va lui donner des stacks de cherche-sans. Mais je... de toute façon, on est un petit peu obligé, je pense. Bah, on n'est pas obligé, mais je pense que c'est quand même bien de l'agresser un peu. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il tape là. Mais après, on s'en fout, s'il tape dans Répandeur de Peste, ça va lui buter ses crash-foudres. Il n'y a pas beaucoup de créa dans son deck. Hein. En général, les petites créas, joue jouent ben, forcément au début. C'est vrai que ça aille sur un des, des Répandeurs Ah, zut pas trop envie de faire la créature maintenant. Je donne un stack sur mon répandeur. Franchement c'est grave mais en même temps c'est pas si grave. Ou alors je fais cathédrale trade. Je pense qu'on va lui donner un stack. Je pense qu'on va lui donner un stack. Pas moque. Il a beau avoir un crash foudre à 7-8. L'idée c'est juste qu'il n'ait pas de crash foudre Donc je pense qu'on va faire ça. Mais c'est peut-être un, peut un peu dangereux. Bon ça ça marche pas avec. Euh... J'ai fait une erreur, non Ah il va face, waouh. Ah ouais, vous voyez, il a pas vraiment peur de taper. Euh... Bah il a raison hein. Si ça ça meurt, c'est la fin. Il le sait. Donc c'est assez intéressant. Euh... Est-ce qu'on silence Non, je pense que je vais recycler ça. Je vais trade. Je vais répander. Et je pense que je vais faire la petite créa. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il est vraiment pas bien là. Il a double répander en face de lui. Il... Je pense que c'est un peu la fin du monde. Il sait que sa main elle va se faire percuter. S'il joue les crash foudre, il a perdu. Et s'il ne les joue pas, tout dépend s'il a d'autres créatures. quoi. Là, s'il a des trogs, s'il a d'autres petits trucs, faut qu'il les garde. Clairement. Là, c'est vraiment une, une situation compliquée pour lui, je pense. Si on en shop 1, en fait, c'est vu qu'on est quand même à 35, c'est quand même souvent gagné. Là, il va face, c'est intéressant. Et il joue son crash foudre. Et le trog... Ah, il joue le trog, donc ça veut dire qu'il a plus créa en main il va faire une nuée. Nuée, c'est 3-4 et 2-2. Ok. Intéressant. Plutôt bien joué. Euh... Bon, on n'a pas peur. On va agresser. On hein. fait d'abord le trade. On fait un don des narou comme ça je pioche. Est-ce que je fais une cathédrale ou un cauchemar Bah Plutôt une cathédrale vu que c'est une fois sur deux. Et on va se healer. Ça à n'importe quel moment je peux décider que ça meurt. Mais pour le moment je vois pas trop trop l'intérêt. S'il développe la 3-4 là par contre c'est bon. Et vous voyez, ça met que 5, c'est pas non plus énorme. Et moi, je mets un peu de pression quand même, j'ai 9 de beatdown. Ça peut être un peu tricky hein, cette game, elle peut vraiment être très très intéressante. Bah, elle est intéressante dans tous les cas. Donc là, il a un crash-foudre en main et peut-être pas d'autres créa. Par contre, la 6-5, elle ne meurt pas. Donc, on peut la tuer avec notre lumière brûle. Et c'est en vrai sûrement ce que l'on va faire. Ah, il va le jouer. Il va jouer crash-foudre. Intéressant. Il va nuer. C'est vach vachement bien fait. Ok. Bah écoutez, euh, on peut perdre là maintenant. Avec euh, ouais, la double nuée nous vous faisait sûrement perdre. Bon après ça veut dire qu'il a pas Bran en main, ça c'est déjà pas mal. Le problème c'est que là il a un crash foudre. Tavish, ok. Après, il n'a pas de pioche. Donc, ça, ça nous va. Mais je pense qu'on a perdu. Je pense que sur double nuée, une nuée. Mais je pense que c'était trop. Ça ne ça, ça servait à rien de lui enlever un crash-foudre. Parce que quand bien même, il en aurait eu un autre avec un Bran. Après, je peux encore gagner. Hein. là à la dévote, ça, ça bute sa main. Donc, euh, il y a encore des setups pour gagner. Mais on va dire qu'on est plus en mode top deck maintenant. Bon, lui aussi, mais il, est, il a un, une situation qui est. Ouais, bon, on a une main qui est injouable. Dommage. Girel. Je peux quand même attaquer. Hein. Même si c'est un remontoir, on s'en moque. Je pense qu'il faut bourrer. Ouais. ouais, on a perdu. Euh, il nous reste encore peut-être un tour pour Xyrel. Euh, si on a Xyrel, c'est gagné. Si on a... Euh, Est-ce qu'on a des outs Des cartes qui nous font win. Aralon, Aralon, ça nous va. C'est des créas, c'est gérable les créas. Enfin, avec une main comme ça, c'est même facilement gérable. Oh le port Le port c'est chiant. Bon par contre on n'a pas de heal pour notre là C'est vraiment une situation très particulière. Hein. Cathédrale. Moi, je pense que c'est la requête donc il faut pas que je joue deux, plus plein de cartes, je pense que je vais juste me healer Exirel. Ça, ça ça fait pas grand chose hein. bah, Ça enlève des cartes du deck, ça augmente les probabilités de, de piocher la Xirel. Après ça, ça meurt quoi En vrai je pense que c'est heal je pense que c'est il exirel. Ouais, je pense que c'est juste ça, comme ça on a des créatures pour aller chercher euh, bah, des choses accessoirement S'il n'y a, a pas un autre feu. je suis à 17 donc il me tue avec un bran Il me tue avec un de notre crash foudre Donc il y a plein de setups, qui... enfin il me tue, non il est one off mais bon il a sûrement des choses je Cherche 100. Ouais, ça est complexe, il me tue là avec bran ou un deuxième Ouais. Euh, ouais il fallait Xirel Il fallait euh, Honnêtement j'ai pas de regrets Je pense pas que les lumières il faut les faire sur ces 4-4 Il y a que deux nuées dévorantes dans son deck Il en a déjà joué une Le problème c'est si on le bloque trop En fait on enlève un Vous voyez là il en a qu'un Donc en fait il tue avec un seul et un bran Donc en fait si on en bute un de sa main ça change rien L'idée c'est que dans tous les cas il va avancer dans le deck nous on aura enlevé toute notre, notre pression entre guillemets notre façon d'agresser et on aura forcément perdu enfin pas forcément perdu parce qu'on a toujours le Xyrel la dévote mais dans ce spot on a quand même Xyrel la dévote donc ça change pas c'est quand même une carte qui fait gagner donc euh, ouais dommage euh, on peut garder tout ça ouais dommage dommage mais bon on peut perdre hein. après le, le, la sortie était trop lente vous voyez on a fait une sortie qui n'était pas du tout agressive même si on avait les répandeurs de peste qui pourraient être intéressantes, il les a bien contrés avec nuée dévorante. Et euh, malheureusement, il avait ses deux nuées. Et vraiment, je, je pense sincèrement que ça aurait été un losing play de tuer notre créa pour potentiellement, je dis bien potentiellement, choper la crash food. Parce qu'on aurait pu choper la 3-4. Et si jamais on chope le crash food, bah en fait, on a juste enlevé des dégâts. Lui, il a le temps. Et en fait, dans tous les cas, bah il fait bran à un moment, euh, bran crash food et c'est fini. Donc, euh, bon, tant pis, tant pis. Mais ouais, on avait, on avait une main avec rien de jouable hein, pour le coup. Il y avait des bons outs à un moment, le grand sectateur pouvait nous faire gagner. Euh, bon, les faux soyages, évidemment, hein, ça faisait gagner si on en piochait un. Hein. Est-ce qu'on pièce T'as un voleur. Ouais, incroyable bien sûr. Euh, on va piécer un cauchemar je pense. On va piécer un cauchemar. Faut l'agresser. Et là, on a une main qui est très très très agressive, j'adore. Ah, elle est super cette main. Là, cette 3-3 qui revient en 3-1. Qui Qui va mettre des, des créatures. Ah, c'est génial. Bon. Ah, dommage, c'était pas la meilleure. À part si ça reva là-dessus. Bon, bah ce sera un autre cauchemar, je pense. Ouais, génial, hein cette sortie elle est vraiment très très cool, euh, ça me permet de tenir. Dernier souffle, donc dernier souffle est une carte de démoniste qu'il a joué en étant voleur, donc son test rejouera dernier souffle. Euh, alors faut toujours faire attention, c'est pour ça que le bingo c'est très compliqué, même si on a l'impression que c'est no brain, tu fais bingo et tu fais machin, mais non parce que tu choisis les sorts que tu joues, et donc tu choisis bah, finalement les créatures que tu vas ramener, les, les sorts que tu vas pouvoir ramener euh, avec euh, la Tess ou avec euh, la contrebande, le stock de contrebande. Donc bon ça par contre c'est exceptionnel. Egwin c'est vraiment une carte exceptionnelle. Quand la silence ou pas ça changerait. Hein. Dans tous les cas elle reviendra. un bon, objet de trade hein. Pas extrêmement agréable mais. Bon. Bah ma bah, foi on fait un peu de value, on avance dans le deck. Le truc c'est que là il est. Bon après il a pas beaucoup de burst dans son deck et je suis à 35 donc c'est pas quelque chose de problématique. Eggwin hey, peut être une excellente carte dans plein de matchups. Contre plein de match-up, mais en général contre trade c'est pas trop trop le problème. Par contre voilà il y a 755 qui va revenir mais bon c'est pas un truc qui. C'est un truc qui est facilement gérable quand même. Hein. Faut juste pas qu'on soit à 15-20 PV parce que sinon on peut se faire percuter avec des, des malentendus. Euh, le grand sectateur autour d'avant, il y a quoi qui. Pas grand chose. Hein. Rien même hein. Non. Euh bon 7 vizir mais peut-être qu'on va recycler juste Je pense qu'on va quand même vizir C'est pas mal ça C'est pas mal du tout On va faire maîtresse On va faire maîtresse On va bourrer Et euh, le prochain tour on va sûrement faire le grand sectateur pour amener des petites créas, acte de présence. C'est pas mal, ça permettra aussi d'activer une énorme Xyrel. Ah, ça c'est chiant. c'est chiant parce que ça fait de la value. Ah, on peut se faire. Euh, et Ça va, c'est un peu naze. Ok, il a utilisé une prep juste pour ça. Oh, c'est crade ce qu'il a fait. Euh, c'est très mauvais ce qu'il a fait, ça me va. Bon. Ouais, c'est vraiment pas très bon. On recycle. Ah, peut-être pas. Peut-être ça d'abord. Ça va être quoi Ça là-dedans Ça là, ça là. On recycle. Ok. Euh... En vrai, il euh, y a peut-être un spot. Oh, c'est gourmand, ça. Ça ferait ça, là. Non, on va faire un truc comme ça. Bon, on va sacrifier le 3-2. On a un excédent de heal, mais on s'en moque. On va prendre le contrôle du board. Ouais, là, on est bien. Il a que 4 cartes en main. Il a pas ramené des trucs fous. Et, euh... et on a de la pioche. Des match qui sont compliqués. Parce qu'en fait, ce qui est facile dans ce jeu, c'est connaître... Enfin, c'est jamais facile, mais... Pour faciliter une game, il faut connaître le deck en face. C'est vraiment la chose la plus importante, et de très très très très loin. C'est connaître... Ouais, c'est connaître le deck adverse. Et en fait, en connaissant le deck adverse, bah finalement, ça rend notre deck beaucoup plus facile. Et ce deck-là, il est... il est pas du tout connu. Il n'y a aucune liste sur Internet. Moi, j'ai vraiment dû fouiller, fouiller, fouiller. Et le truc, c'est que... Il... Alors après, il y a plein de versions différentes. Je trouvais que cette version était intéressante, mais... Mais euh... le fait est que... Après, voilà, j'ai vu des versions avec les 2-4, etc. Euh... Je sais pas ce que j'allais dire. Mais oui, le... le fait que ce soit pas connu, le fait que ce soit... L'adversaire, il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas comment générer sa value, il n'a pas d'automatisme dans le match-up. Il doit se dire, est-ce qu'il faut burster Est-ce qu'il faut tuer au burst un... Est-ce qu'il a beaucoup de heal en fait Est-ce qu'il a beaucoup de créa Est-ce qu'il a beaucoup d'aoe Quel aoe il a Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes et ça... Ça rend les plays euh, bons ou nazes en fait, enfin, en fonction de la main d'une range perçue de la main adverse. C'est ça qui peut faire qu'on fait un play horrible ou un play très bon quoi. Typiquement des match-ups comme ça, vu qu'on a, on a qu'un seul tourbillon, mais quand même on a un tourbillon. Si jamais on proc un guide spectral dans la partie, non ben bah, remarque ça va pas chercher tourbillon, je dis des conneries. Mais euh... ah, j'ai envie de le garder ça. Et donc oui euh, le Vu qu'on a un tourbillon, il y a des versions qui peuvent en jouer deux. Bah, le problème, c'est que si jamais il fait Astalor T8 comme ça, pour 8 dégâts, bah, il sait qu'il qu s'expose à un tourbillon qui défoncerait ses autres Astalors. Donc, euh, fin, bon, voilà, je parle d'expérience, c'est un play qui m'est arrivé. Et après, la fois d'après, bah, tu le joues pas à 8. Tu le joues quand tu as des 10 mana. Quoi. Alors, le, le match-up peut être un peu chiant. Parce que beaucoup de boucliers divins, alors on a des bonnes AOE. Paladin, c'est plutôt Paladin Contrôle en général. C'est Paladin pur, c'est un peu chiant. Mais bon, Paladin Contrôle, je pense qu'il faut garder des cartes comme ça qui sont très fortes. Bah, en vrai, on va sûrement juste faire Cathédrale. Je pense qu'on a quand même besoin d'activer de, de, ce vizir avec le moins 2. Le prochain tour, on fera Répandeur et on le boostera. Bon, on est à 35, hein. c'est pour ça qu'on peut justement se permettre des de plays comme ça. Hein. 5 PV de plus, c'est quand même important quand on joue, quand on joue curé. C'est plutôt fort. On a un silence qui peut être pas mal. Je pense qu'on va juste faire un répandeur ici. Je elle est plutôt cool aussi. Ok. Bon on est pas si mal. Hein. Le petit tourbillon peut être... Euh... Ouais non. Je vois pas trop l'intérêt de tourbillon. Dans le... Enfin, après ça détruit tout dans l'absolu, hein. c'est une AO infâme. Hein. Et, et la carte est magnifique. Hein. Le tourbillon océanique, la carte est absolument sublime. Silence pour la France. Donc, euh, il pioche d'abord la... La comtesse. Into... Le croisé. Non. La comtesse, into les... Ah non, non, il pioche le, le gros... Euh, les 5-5. Les 6-6... 5, 5, non, 5-5. Et les 5-5. Taunt. Et ensuite, euh, euh, comtesse et croisé. Honnêtement, on peut presque faire ça et ça. C'est pas choquant, il n'y a pas beaucoup de créa dans son deck. Ouais, c'est. Est, est, bon, c'est un peu over. Euh. euh Over dégâts quoi. Vous voyez, on balance quand même une Xirel qui est probablement la, la meilleure carte AOE, la meilleure créature AOE du jeu. Peut-être une des meilleures créatures du jeu. Je pense que si tu l'enlèves, là, il n'y a pas de prêtre depuis 3 ans dans le jeu. Depuis 2 ans, pardon. La comtesse, ok. Intéressant. Non, il coûte 6, hein, les autres. Je sais même plus comment il coûte. Bref, ça changera. Euh. peut pourrir sa main. Là ça a grand sens. Je pense que pas choquant. Peut-être on va d'abord prendre l'info avec ça. Cathédrale. Trade. Ça me permet de développer un vizir. l'ombre est pas mal. Il risque d'avoir des énormes créatures qu'il va jouer. Après il y a déjà ça mais... Bah, J'ai tourbillon. Je pense que plus on a de créa, mieux c'est. Après la mulette est sexy. Je pense qu'on va prendre le mot de l'ombre. En vrai, on va le jouer maintenant. Comme ça, ça me permet de refaire ça. Et lui mettre quand même un peu une tartine. J'aime bien l'idée. C'est agressif. Euh... Et puis euh... voilà. Bon, ça peut être compliqué parce qu'il peut avoir du Darkhan, il peut avoir du King Crush, il peut avoir des, des Tyrion, des trucs de value on a mot de l'ombre. Hein. Mais les trucs qui sont extrêmement value, ça peut être problématique. Après, on a une main, elle est clafie d'AOE, quoi. Mais... Et... C'est qu'on n'est pas très haut en PV. Hein. 24, c'est pas incroyable. Hein. Ouais, bon, ça, ça peut être complexe. C'est vraiment une game qu'on peut perdre à la value. Elle est arrivée tôt, hein. Bah, T6 quoi, vous imaginez T5 même hein. Il a fait T5 euh, croisé, bon, hydrolodon ça ça se gère facile. Bah, Paf non pas facile en vrai. <rire> en vrai pas tant. Pas tant facile que ça. Ouais loin d'être facile en vrai. Ouais. il bon, y a des cartes qui tuent hydrolodon et de lumière ok. On va sûrement faire mot de l'ombre je pense. Stalwego. <coughs> ouais, on va faire ça. On va faire un petit mot de l'ombre. Ruine. On va. Je pense qu'on va détruire les créas, hein. on, va... on va jouer contrôle. Hein. Je pense qu'on va vraiment jouer contrôle. Je vois pas l'intérêt d'essayer de, de... de... de l'agresser. Bon par contre, il a joué qu'une seule légendaire. Dans ce qu'il a eu. Donc peut-être qu'il a des giga aerons, des choses comme ça, non C'est bizarre. Il a joué qu'une légendaire Peut-être qu'il n'a pas envie de mettre trop de boards, ce qui est cohérent. Sheldrass, les trois prochains sorts que vous jouez. Ah non, les trois prochains sorts que vous piochez sont joués quand piochez. Et Chak, oh Chak c'est dégueulasse, il devait vraiment avoir un mauvais choix. à moins qu'il ait préparé une combo. Tellement <rire> que ce serait beau, mais ça me paraissait. En vrai, s'il a préparé une combo qui me tue là... Ok. Bon. C'est soit ça, soit ça. Ce sera ça. bien fait de trade hein, parce qu'on aurait pris une belle tartine après on, a, on, peut on est en peut-être encore mort hein. il a quand même 14 il lui manque 8 ah 8 c'est compliqué hein. bah, roi crush bim hein. ah non mais il a, il a déjà utilisé 3 légendaires bon on est pas si mal hein. les sorts c'est pas fou hein. Donc c'est des sorts qui ciblent les créas souvent il a pas de créa, ça va cibler les miennes. Répandeur de peste. Ça rentre dans mon mode l'ombre. Ok, ok. Je pense qu'on va piocher déjà. Euh, pardon. Ok. Il y a la bombe qui peut être pas si mal aussi. Ça détruit ça, mais très loin de gagner, n'empêche. J'ai 8, 10, il est à 13. Euh... La question c'est, est-ce qu'on écrase une maîtresse avant Est-ce que c'est safe Je pense pas. Quand même. C'est dur à dire. Ouais, je vais le faire quand même, parce que... Ouais je vais le faire je pense Je pouvais booster ma maîtresse et trade Je pensais que la 4 3 allait mourir j'ai même pas fait gaffe euh, Bon ça changerait de toute façon c'est un match où on essaie de gagner à la value Bon c'est plutôt bien que ça ait loupé mon install Là on est dans du vrai prêtre bien chiant. Bien chiant comme on aime. Enfin moi j'aime. Ah non j'aime pas mais là j'aime. <rire> Quand c'est moi qui le joue j'aime. Ok. Bon ça va ça va choper mon Astalor mon mais je pense qu'on s'en fout totalement. Je pense qu'on s'en moque totalement. Je pense que cette game est absolument impardable. Et qu'on n'a pas besoin de gagner aux dégâts. On va juste gagner à la fatigue à un moment il va partir quoi. Voilà c'est des boards qu'on peut gérer assez facilement. Là il est l'objet de trade, hein. Oh wow, C'est risqué hein, parce que sur silence il est mort. C'est hein. bizarre qu'il n'ait pas trade. Euh, Est-ce qu'on gagne à cast Alors bah, faut faire gaffe, on peut peut-être perdre. Hein. Ah, non. Ah. 8, 9, 10. Ah je vais quand même compter 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15 et 3. Est la des lunes ah techniquement ça le plaît C'est drôle en vrai. Oh non, il aurait été mort. <rire> il aurait été mort. Si je... ouais, franchement, c'est vraiment bizarre. 2 et deux, c'est quoi ce spot-là Soit ça tuait. Enfin, mais c'est le play. En vrai, c'est le play. Hein. Je... De toute façon, je peux pas mourir et ça rase le board dans tous les cas. Mais euh... après, il y avait des plays beaucoup plus safe avec faux fossoyage, faux soyages. Les clams faisaient win. Enfin, en fait, j'avais tellement de win que peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Mais en même temps, ça, c'était pareil. En fait, je me suis dit ne pas faire ça. C'est quand même vraiment insulter les mathématiques, quoi. Alors certes, il y a des plays peut-être plus safe. Je pense sincèrement que si je suis en... Si je suis en top 20 légendes ou top 50 légendes, je fais sûrement faux soyage. Mais là, je, je sais pas, à l'instant sent... je, je le sentais tellement bien. Mais non, en fait. Bon, bref. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai retrouvée, je suis content, euh, j'espère que ça va vous aider à progresser, à kiffer euh, le prêtre, passer les jambes, monter votre ladder, enfin bref c'est vraiment génial comme deck, vraiment c'est un gros gros coup de cœur. Euh, merci à tous et à très bientôt, ciao ciao tout le monde